Salut tout le monde, c'est Shirelle, on se retrouve donc sur la suite de Kitaria Fable, la partie 2. On va voir jusqu'où à la démo, en tout cas, euh, je n'ai pas encore vu vos retours parce que je, je tourne les épisodes à la suite. On est jusqu'à 19h aujourd'hui pour pouvoir tester les démos. Après, elles vont peut-être disparaître, certaines vont rester, mais d'autres vont disparaître. Donc ce serait dommage que je ne puisse pas voir jusqu'au bout, jusqu'où va cette démo, est-ce qu'elle nous montre du jeu car vraiment le jeu, je le trouve vraiment sympa. Je vous l'ai déjà dit dans la première partie, je ne vais pas me répéter. Mais ça sera un jeu que j'aurai sûrement dans ma collection au mois de septembre. Donc dans l'épisode précédent, on avait découvert un petit peu les persos euh, du jeu. Euh, on avait découvert le village, euh, on avait tué quelques mobs. Euh, donc euh, on vivait paisible. Enfin, ils vivaient paisible dans ce petit village. Jusqu'à que les monstres euh, refassent leur apparition. Et euh, donc on a été envoyés. Euh, pour aider les habitants donc là dans l'épisode précédent on avait terminé sur un donjon où, on a, on, où le sage du village nous avait demandé de tout simplement récupérer une relique et euh, là on va voir ce qu'il va falloir qu'on fasse donc si je regarde au niveau de mon euh, journal pour me remémorer, quatre active je n'en ai pas donc hop on repart je pense qu'il va falloir qu'on retourne voir le sage hein. Alors, oh, on a un livre qui vole, Ah, oh, qu'est-ce que j'ai, j'ai des sous, hein ouvrir, ah oui, c'est pour vendre, ce qui ne m'intéresse pas, ok, alors, technique, escrime, magie de feu, archerie, magie de vent, magie d'eau, est-ce que je peux, non, je dois apprendre l'escrime, alors, Frappe éclair, euh, serre les ennemis avec 4 taillades. Un fiche 350 de puissance d'attaque. C'est du corps à corps. Ça me prend 3 blocs de mana. Et euh, temps de relancement instantané. Ok. Euh... Pourquoi je l'ai mis là Pas du tout. Ici, très bien. Et pourtant, je l'ai appris celui-là. Hmm. Alors, est-ce qu'Archerie, je peux la prendre Oui Alors, Je préférerais euh, Magie de l'eau, peut-être Je ne peux pas. Magie euh, du vent Je ne peux pas. Magie de la terre Je ne peux pas. Celle-ci, on l'a. Archerie euh, Décoche rapidement plusieurs flèches sur des ennemis. Oui, mais je suis plutôt... Euh... Alors, attendez... Escrime on l'a. Euh, alors laquelle je pourrais apprendre Escrime Bah écoutez, on va essayer. Voilà. Je peux pas en apprendre d'autres. Armes différentes nécessaires. Ah, une fois un arc en fait. Alors attendez. C'est bien ce que je pensais. on l'a, celle-là on l'a ici il n'y a rien d'accord, donc on va pouvoir apprendre des magies ici ok, en tout cas on lui a fait beaucoup alors, qu'est-ce que je dois faire Je n'ai rien à faire il me semble qu'il avait dit euh, qu'on devait... Euh... Un livre contenant un pouvoir objet de quête ok trouver là un atout qui est à jour ok bah, écoutez euh, je pense qu'il faut revenir voir le sage je suis pas sûre on va voir ça nous a parlé aussi d'aller faire le tour du village des marchands euh, alors village de Patoun on a un petit renard un nouveau c'est le garde de Rivero. Bonjour, êtes-vous le chef du village J'ai un message pour vous de la part de notre commandante. Oui, je suis le chef du village. Puis-je savoir qui vous êtes J'ai été envoyé par la commandante Hazel, dirigeante actuelle de la forteresse Rivero. Elle souhaite vous informer que la sécurité du village Patoun sera désormais assurée par ses soldats. La forteresse a été réaffectée Oui, l'Empire a déployé un détachement à la forteresse pour maintenir la sécurité dans la région. La procédure standard. L'Ora pense que le peuple a besoin de protection supplémentaire vers l'ampleur du fléau. La situation est tendue. Je vois. Avez-vous besoin de quoi que ce soit Non, rien de spécial. Continuez vos activités comme d'habitude. Nos patrouilles commenceront demain. Nous espérons que vous n'auriez bientôt plus à vous soucier des monstres au rôdant autour du village. Euh, je comprends. Merci d'avoir transmis le message, soldat. Saluez la commandante Hazel de ma part. Nous sommes reconnaissants vers la capitale pour sa protection. Je lui transmettrai. Allez gâteaux C'est qui, chef On dirait un soldat de la ville. Oh, bonjour tous les deux. Oui, il nous a informé que la forteresse Vero avait été remise en activité. C'est surprenant. Il semblerait que l'Empire prenne ce fléau au sérieux. Ah bon Qui dirige cette opération C'est sûrement un de nos supérieurs. Ce soldat répondait aux ordres de la commandante Hazel. Commandante Hazel Dubchlen, Le prodige du combat Pourquoi ils ont décidé d'envoyer leur meilleure combattante ici on devrait, aller, on devrait aller la voir, Nian. Et faire un rapport sur la situation. Elle aura peut-être des ordres pour nous Ok. Alors visiter... La forteresse. Alors, c'est dommage. Euh... La map. C'est dommage qu'on n'ait pas une petite. Euh, vous savez, une petite boussole. Euh, qui nous aide. En mot euh, pour voir. La map est quand même relativement euh, grande. Hein. Elle est où, notre forteresse Où ouais, est les maquettes je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Ah, elle est ici. Vous voyez là Ici, là. Il y a le point d'interrogation, le pont du champ de la rivière. Et on doit aller euh, ici, sur la carte. En fait, la démo va être longue. On va faire plusieurs parties. Hein. Alors, euh, ben on va repartir. Est-ce que je peux me téléporter Non, parce que j'ai pas mis de point d'intérêt... Euh, faudrait que je mette des points d'intérêt pour pouvoir me TP plus facilement d'un endroit à un autre. Comme ça, je n'aurai pas tout à chaque fois à retraverser, bien que ça me fait monter euh, l'XP. Hein. Alors, ce serait par le bas. Si mon GPS ne me fait pas défaut... Alors on va regarder sur la map avant de traverser le pont. Euh, C'est pas ça que je voulais. Je voudrais voir la map. Voilà, donc le pont, les deux ponts, il faut que je descende. On va passer par un endroit qu'on n'a jamais visité. Et ensuite on arrivera à l'endroit de notre quête. Oui, on va le zapper hein, et on va... on va tracer. On peut passer, enfin, ça serait bien de, de, de combattre à chaque fois parce qu'évidemment on ferait notre XP. Mais euh, bon, sinon on va y passer deux heures au niveau de la démo. Lui je crois que je vais devoir euh, en faire quelque chose parce que... On ne sais pas au niveau mana hein. Et, oh, oh, oh, mais on se calme hein, tout le monde là On tous ma peau alors map donc je dois prendre le pont Lequel Celui-là Voyons voir. Parce que là, je suis au bon endroit. Ah Je n'ai pas le temps de bouger. Ah mais ça suffit. Ah Bon, j'ai pas besoin vraiment d'utiliser euh, mes compétences là de. de... Ouais, c'est bon. Je suis sur le bon chemin. Il y a du progrès au hein, niveau de mon GPS, hein, pour ceux qui me suivent. Hop, donc maintenant on peut aller là. Pas la peine que je crame mon mana avec des, des sorts puissants. Puisque là, c'est pas des gros mobs. Oups, j'ai rien dit. Au niveau de la map. Ah, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Euh... Il n'a pas l'air cool, lui. Quelque chose me dit qu'il est pas. Je suis où je suis ici mais pas du tout Faut pas que j'aille là Vous voyez non non c'était pas par là on repart c'était pas par là pourtant euh... je vois pas d'autre endroit pour y aller à moins que ce soit l'autre pont on peut passer par là ah. Bonjour soldat Belle journée n'est-ce pas Ah Vous avez atteint la fin de la version de la démo. Merci d'avoir joué à la démo de Kitaria Fable. Nous espérons que le jeu vous plaît. Oui, énormément, monsieur garde de Rivero. Alors, on va quand même... Euh, on, va jouer. on va Vu qu'on a lancé hop, un nouveau épisode, on va quand même essayer de... Hop, eh, eh, eh, vous êtes nombreuses là Ok oui, les gars, pas, bah, mais, mais, mais, mais c'est quoi Arrêtez On va essayer de regarder dans cet épisode un peu, euh, bah, euh, vu qu'on a euh, fini un petit peu la démo, on pourra pas aller donc parler là, au commandant en chef. On verra ça dans la version finale du jeu alors attendez on va peut-être aller euh, parler au village aussi euh, pour euh, comment ça s'appelle, pour voir euh, ce que euh, bah, qu'on nous apprend et j'ai bien envie euh, d'aller là je suis un petit peu Tarjo mais il y a quelque chose qui me dit euh, voilà ça c'est un petit peu dommage euh, qu'on ne voit pas 16h34 dans le jeu. Plantation forestière. Lui, je crois que je vais avoir du mal. Hein. Il est gros quand même. Hein. Ah oui, bah donne, bah, bah, oui, mais tu fais mal, toi. Bah oui, je m'en doute un peu. Quoique moi. Hein. Oh, t'es pas si dur. T'es une chauchotte. Vous êtes nombreux. Alors là, j'attaque. Oulala, oh là, oulala. là, ouh là, là, oh là, là. Un par un, pas tous à la fois. J'attaque un village qui est euh, pas du tout, je pense, de mon niveau, vu que les euh, les animaux sont en rouge, sont sûrement de niveaux plus élevés que moi. peut-être ça nous montrera euh... dans le jeu final, on aura peut-être les niveaux des.. Oula, oula, oula, oula, on se calme, on se calme, on se calme. T'es décidé, mais tu me rater. Hein. Hop Raté Ok, euh, hein, pas, on va se remettre de la vie. Là, ah. Y a-t-il autre chose ici Il me semble qu'il y en a un autre, non Oui, ah. alors lui c'est un guerrier. Je vais prendre une raclée, je sens. Il pas l'air cool le monsieur, hein ah, ouais, il a quand même un, un espace d'attaque de, de, relativement important. Mais je lui fais pas beaucoup de dégâts. Ah, hein. ouais, mais il est dur lui. Hein. il m'a carrément tué enlevé ma vie. Il m'a tué. Je suis KO. Bon, ben comme ça on reapparaît dans notre maison. Enfin, c'était pas un, un village de notre niveau. J'aurais pu tracer, peut-être. Euh... Alors, Timmy. Waouh, tu peux vraiment utiliser la magie Oh, pardon, je devrais parler moins fort ou les autres risquent de découvrir ton secret. Mais vraiment, c'est incroyable, la classe. Donc, pour ce que j'ai dit tout à l'heure sur le village qui était au courant que ton grand-père était un mage. Grâce à lui, on a appris que tous les mages n'étaient pas mauvais, voire que la plupart étaient en fait très gentils. Il y a un lourd malentendu qui pèse sur la magie. Elle sert à protéger, pas à opprimer. Monsieur Tumberbun m'a dit une fois que si quelqu'un naît avec un certain pouvoir, c'est que Mère Nature lui fait confiance pour protéger le, les gens et le monde, et pour maintenir la paix où qu'il aille. C'est vraiment un grand érudit. Tu as choisi un autre chemin en rejoignant l'armée. Mais je suis sûre que toi aussi, tu chercheras la vérité partout. Ne t'en fais pas, je garderai ton secret. Je pense que tu ne risquerais rien à en parler aux autres villageois. Mais comme l'Empire a remis la forteresse Rivero en activité, le village sera sous leur supervision. Donc il vaut mieux éviter de leur dire pour leur sécurité à tous. En tout cas, maintenant je sais que tu es mage. Tu veux bien m'aider avec quelque chose Je vais faire une nouvelle solution qui nécessite beaucoup de dards d'abeilles. Depuis la dernière attaque d'Oc, j'ai trop peur d'aller fouiller dans la forêt ou à la rivière. Qui sait, ils ont peut-être encore une dent contre moi, je suis terrifiée. Enfin, même sans le fléau, j'aurais quand même du mal à récupérer les dards d'abeilles. Tu veux bien m'aider à récupérer les dards d'abeilles On va accepter. Merci beaucoup, mes amis. Mais soyez prudents. On va lui rendre, Nana. Waouh, wow, tu en as récupéré plein. J'espère que tu ne t'es pas fait piquer. Désolée, je te passerai un ongle la prochaine fois. Encore, merci du coup de main, mes amis. Je vous fabriquerai quelque chose pour vous remercier. Revenez demain, d'accord Donc, en fait, on n'a pas fini la démo. Il suffisait simplement de venir au village. J'ai voulu passer, évidemment. Allez, attends, mettre la charrue dans les deux. Ok. Alors, à qui on peut parler encore Ici, Pomme. Bonjour, mon chaton Bienvenue à Pomme d'Amour, où tu trouveras les meilleurs desserts de la région. D'accord. Ici, on a Rose. Vivre avec Tata Pomme, c'est dur. Elle parle toujours trop. Mais sa cuisine est délicieuse. Ok. Alors, le forgeron, on nous avait dit aussi. Il ne veut pas nous parler. Euh, alors. Regardons un peu ces désépées. Alors, par contre, alors on peut avoir un arc, hein, il nous faut du bois, mais il faudrait qu'on ait une hache avant. Euh, cet objet ne peut pas, on n'a pas accès à la hache, à la pioche. C'est un petit peu compliqué, là. Alors, euh, la fermière. Peut-être après, euh, on pourra parler au forgeron qui nous donnera quelque chose. Alors, bonjour tu m'as tout l'air d'avoir la même verte. Tu n'as jamais essayé Mais tu n'es pas le petit enfant de Tonton Payne. C'était le meilleur fermier du coin. Pourquoi ne pas essayer Je te procurerai des graines. D'accord. Bonne réponse, tu vas voir. Je suis sûre que tu vas aimer. Tiens, voici quelques graines de carottes pour commencer. Tu peux prendre ton temps pour les faire pousser. Mais reviens me voir après ta première école, d'accord Tu as toujours les vieux outils de ton grand-père, pas vrai Tu peux t'en servir pour t'occuper de la ferme. Bonne chance. OK. L'épreuve du fermier. Alors, que devons-nous faire C'est pas ça que je voulais. Euh, ici. L'épreuve du fermier. Quatre, cueillir 4 carottes. Alors, Kiki nous a offert des graines et veut voir si on arrivera à faire pousser de belles cultures qu'on qu y arrivera on peut utiliser la houe pour labourer le champ puis planter des graines dans le sol après ça il faudra arroser une fois par jour jusqu'à que les plants soient prêts à être récoltés cueillir trois carottes ok mais euh, et là allez à la forteresse. je pense que je suis pas allé hein. je suis pas allé au bon endroit euh, ok mais euh, là houe euh, je l'ai où c'est le cas de le dire la houe je l'ai où Il y aurait une ou, ou Mais où ça C'est le cas de le dire. Une ou, -ou. ouh il y a une ou, -ou. Ah, d'accord J'ai la hache et tout là, mais que je suis couillonne, je ne l'ai pas vu ça. Alors, hache euh, Lieu J'ai plus de place euh, alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir poser euh... Ça, on va le mettre là. Ça, ça me redonne des points de vie. Ça, c'est les graines. Donc, je les garde. Ça, on va le ranger. On va vider un peu l'inventaire. Ailes de chauve-souris. On pourra les vendre. Un champignon étrangement grand. Se vend à bon prix. On vendra. Euh, ici, du charbon. Ça, c'est les graines. Euh, ça, ça me redonne la vie. Donc, on va le mettre là. Il y a aussi des champs, je suppose, qui vont servir à la, à la fabrication. Donc, il va falloir faire attention à ce qu'on vend. Ça, c'est quoi je d'orques, ça S'obtient sur les orques. D'accord. Il fait nuit. Je vais planter des carottes quand il fait nuit. Normal. Golem. Bon, je pense que là, on a la place. Donc, on va prendre ben, la hache, déjà. Ben non, on n'a pas fini la démo. Hein. On n'a pas tout fait. Là où oui. On va prendre l'arrosoir et la faucille. Qu'est-ce fait des choses euh, Alors comment dire hein Comment je fais ça Non mais arrête de, de, de taper n'importe où comme ça comme tu fais. Euh, Comment je fais pioche équipée Voilà Est-ce que là je peux faire quelque chose Oui Ok. On peut débarrasser ici la pierre. Cailloux. Je pense que le petit jardin, c'est là que ça va se faire. Hein. On a du bois. d'éblayer tout ça. Euh... Maintenant, il me faut la hache. L'inventaire est plein. Alors, on va aller poser. Alors, on va poser... Euh... Oh là là. Euh... Ça. En fait, faut que je libère complet mon inventaire, là. Ça. Ça se vend pas là, je l'ai pas mis dans le vendre moi. Hein. Est-ce que je peux réparer ça Condition suffisante. Ah, il me faut 30 pierres du charbon. Oulala là là Moi, je crois que je l'ai mis dans, dans le coffre euh, non. Du charbon, j'en ai que trois. Comment on l'obtient déjà le charbon Sur les orques et les golems. Faut partir attaquer les orques en fait. Est-ce que je peux. Euh, non Alors, on va s'équiper. Qu'est-ce que c'est qui brille encore là et non, il n'y a plus rien. Alors, on va s'équiper de la houe. <coughs> Excusez-moi. Euh, C'est la où ça Où Écoutez. D'accord bon, On va se faire un petit truc de carotte près du puits. Hein. Je pense qu'on va commencer tranquillou. Alors, comment ça marche D'accord Comme ça. Je ne sais pas combien j'ai de... Alors, combien j'ai de, de, de carottes à planter là 4. J'ai fait beaucoup trop, mais comme d'habitude. Équiper Ici. Oh, D'un seul coup ça plante tout ok maintenant je pense qu'il faut les arroser les pépettes euh, hop hop euh. équipé j'arrose à côté qui c'est que j'ai pas arrosé toi ok ouais, plutôt bon on a planté nos quatre carottes qu'est-ce qu'on a à faire au niveau des quêtes, euh, là c'est pas bon, c'est pas là où je voulais aller. Non, non plus. Euh, ici. L'épreuve du fermier. Cueillir quatre carottes. Donc faut attendre tout simplement que ça pousse, d'accord Et visiter la forteresse. Partons au sud du champ de la rivière. Le portail de la forteresse se trouve au mur extérieur. Le portail ne sera pas accessible à l'aube et la nuit. Elle est à la forteresse Riviero. Alors, il faut aller au champ de la rivière. Au sud du champ de la rivière. Alors, voyons si on a ça sur la map. J'ai peur que ce soit où on était tout à l'heure. Champ de la rivière. Hein. Alors, moins que ce soit... Euh, ouais, je crois qu'on peut pas aller plus loin. Ça finit la démon, en fait. Il faudrait que j'aille là. Ici. Et c'est pas accessible la nuit. Donc, ici, on va poser des affaires parce qu'on n'a pas besoin de tout pour être honnête. On va le laisser dans le coffre. La faucille. Ouais, on va peut-être garder euh, la hache et la pioche. Là où, euh, hop, on n'en a pas besoin. Ça, on n'en a pas besoin. Clé, on va garder. Charbon. Ça me redonne de la, de la vie. Si ouais. j'ai 17 pierres, et le reste, je le garde sur moi. Ah, ah, j'ai l'arrosoir. Euh, alors, je l'ai déquipé. Je pense qu'il faut que je déséquipe l'arrosoir. Hop. et que j'équipe plutôt mon arme voilà, et là je vais poser l'arrosoir voilà Hop. Ah, là je vais pouvoir remplir d'eau mon arrosoir bon on va sauvegarder, on va passer la, la nuit j'aime beaucoup quand ils roule comme ça sur son lit, c'est vraiment mignon ça me fait penser à moi quand je cherche ma position pour faire dos. alors est-ce que nos carottes vont être prêtes mmh, allez savoir alors. Bon, on va devoir les arroser à nouveau je pense qu'il faut que je garde le seau sur moi Évidemment. Alors on va l'équiper. On va équiper et on va arroser nos petites carottes. Histoire qu'elles poussent plus vite. On voilà. Non, ce carré-là, ça sert à rien. Ok, on pourra acheter des, on pourra acheter des graines aussi. Est-ce que là, je peux remplir Ouais, je peux remplir mon seau d'eau. Donc, le son va le garder sur nous. Euh, on va rééquiper euh, notre euh, épée. Combien de temps ça met euh, pour, euh, pour pousser cette affaire-là Alors, j'essayerai bien de revenir... À... Mais je, je, je crains que au niveau de la démo on puisse pas euh, on puisse pas y aller. Ah, par contre j'ai monté de, de, de level en haut. Visite de la forteresse. Hein. Je trouve mon mur extérieur. Alors on va essayer mais je pense que c'est là où on est allé. est-ce qu'on peut reparler Ah ah ah, ici. Super, tu es là Donne-moi une seconde. Ah oui, elle voulait me faire un cadeau. Et voici, une sphère d'eau. Avec cette sphère, avec cette sphère, tu peux créer un sort d'eau. Pas mal, hein J'y ai pensé une semaine entière, tu sais. Je suis content que mes recherches sur les sphères n'auront pas été vaines. Alors, si seulement mon maître à l'académie royale voyait ça, il serait si fier de moi. Apporte cette sphère à la maison du sage Albi, fusionne-la avec de la magie, et voilà, tu apprendras un nouveau sort. Ok chaque sort demande des sphères différentes, que ce soit en quantité ou en infinité supplémentaire. J'ai entendu dire que certains monstres sont puissants possèdent des sphères. J'imagine que parfois, il faut prendre des risques si on veut devenir plus fort. Mais ne t'inquiète pas, si tu ne, si tu ne te sens pas de les affronter, apporte-moi des matériaux et je te fabriquerai des sphères. Ça sera notre petit secret. Maintenant, va chez Albi le sage et essaye ton nouveau sort. Ok, ok, ok, ok donc ça change mes plans donc on va aller chez Albi le sage, ici normalement je vais pouvoir miner maintenant, alors attendez hop comme d'habitude tout arrive en même temps euh, est-ce que je peux miner ça Oui. ok c'était pour le test hein ça me donne quoi du cuivre, nickel Ok, alors je vais m'équiper de, ma... de, ma... de ma lance. Et puis euh, on va retourner chez le sage. Alors, alors, comment se passe ton apprentissage de la magie Tu as du mal Si tu as bien assimilé tes sorts actuels et que tu aimerais en apprendre de nouveau, apporte des matériaux au chaudron. Les sortes puissants nécessitent plus de matériaux, mais ils te seront très utiles. Oh Souvenez-vous de garder vos yeux et vos oreilles grands ouverts au cas où vous obtiendrez des informations sur les anciennes reliques. Nous ne savons pas encore où se trouve la prochaine. Ok. Expérience utile. Alors, on va aller au chevron. Alors, on a eu une boule d'eau. Ici. Donc, on peut apprendre... Ok, on a donc projectile de givre. Okay. Voilà. Ok. Plus rien ici. Oula, ça j'avais pas prévu ça. Euh... Je vous ai pas vu avant, je suis pas ici pour vous éviter. pas beau vilain ça t'a fait mal ah. il va voir ma peau il va voir ma peau A pas l'air d'être euh... je pense que c'est la plus l'eau qui lui des ah, ouais, fait des dégâts on l'a eu ouais l'eau fait des dégâts assez mal. il pleure moi je pleure aussi parce que tu vas me becter en fait Laissez-moi tranquille, je voudrais reprendre de la, de la nourriture. J'ai plus rien. C'est pas cool. Le problème étant que j'ai une abeille. je vais dans le vide. Ça bouille. Est-ce que je vois pas la guêpe euh. Aïe. Ah je l'ai congelé Ça dure pas très longtemps hein La m'embête, pour être honnête. S'en débarrasser de façon à tuer lui. Oh mais non, elle repousse pas là. On a eu le... Mais le... hey, toi, lâche-moi là. Ok, ça c'est fini. J'avais pas vu les, les gros... On euh... était pas passé par là. Oh non Oh là, là Ah mais ils sont nombreux là Attendez là Oh moi j'ai plus de, de, de, de bouffe hein A part qu'ils voient d'avoir euh, tous les sous de s'acheter de la nourriture hein, parce que... Euh... Hop, je l'ai, mais Vous voyez le gel ça ne, ça les immobilise, mais c'est pas si. des sous, c'est qu'il est là on le voit on sort de son rayon d'action Hop là. on se calme on se calme, arrête de me voilà ah. alors les arbres me gênent un peu, hein. c'est un petit peu euh... C'est un 2D, donc hein. c'est un petit peu gênant. Voilà. Hop, hein. Une sève. Des sous. Ici un coffre. Que j'avais pas vu. Vu que les arbres me dérangent. Je pense qu'au niveau de la démo, il faut garder. Est-ce qu'on peut récolter Elles sont pas prêtes mes carottes encore C'est ton nom. Hein. J'arrose complètement à côté. Elles sont pas prêtes les carottes Ah ouais Non Ou est-ce qu'il me faut un outil euh... Mais euh, comment je sais que mes carottes sont. Euh, cuites de façon de parler. Euh, bah écoutez, on va dormir, on va aller voir ça. On va le faire dormir puisqu'on peut pas aller à la forteresse là-bas. Histoire de rendre la quête des carottes. Et puis on en restera là, j'espère. Que là, elles sont prêtes. Elles l'étaient peut-être déjà, mais j'ai rien qui me dit. Euh, Je suis toujours à mon arrosoir. J'ai rien qui me dit que les carottes sont, sont prêtes hein, à être récoltées. Ici, voilà, on sont Ah si là on peut. Récolte. Une, deux. Hop. Et trois. Et quatre. Ok. On peut donc poser notre arrosoir, on hein, n'a plus besoin. Donc on va aller voir notre petite jardinière. Hein. Elles ont déjà poussé, super hein Voici ta récompense 60 pièces Oh, tu peux garder les récoltes, c'est toi qui as travaillé dur pour les faire pousser Tu peux vendre tes récoltes ou les utiliser pour cuisiner Je te, demande peut je te demanderai peut-être de faire pousser autre chose bientôt, mais pour le moment, ça me suffit N'hésite pas à revenir Ok Donc, ben écoutez, je crois qu'on a fait le tour... De la démo, on a vu la culture. On va aller voir un petit peu le forgeron juste avant, mais je pense pas qu'on puisse faire grand chose. Euh, alors, si je voulais une épée de débutant, une épée longue, vous voyez, il me faut. Euh... Alors j'ai bien les pièces. Euh... J'ai pas encore tout ce qu'il faut. Donc il, faut, il va falloir qu'il faudrait crafter, etc. Mais ça, je préfère le voir dans le jeu à sa sortie. Donc le forgeron, non. Au niveau euh, des quêtes, on, a, on est bien d'accord que on n'a plus que la visite à faire, mais euh, on peut pas, euh, on peut pas le faire. La démo nous dit tu ne peux pas. Il faut attendre la fin jeu, la sortie du jeu pour pouvoir le faire. Donc, euh, hop, ici on peut trouver des bijoux, des choses comme ça, ok. Et là, donc la forteresse, on ne peut pas. Les différents sorts qu'on a appris. Ouais non, on peut pas. Euh, C'est dommage, hein, euh, j'étais bien lancée. J'étais bien lancée. On a tout fini. Bah, Je crois qu'on a fait le tour, hein, hélas, de ce magnifique petite de, démo du jeu euh, qui est kiwi, qui, qui s'appelle Kitana Fable. Donc bah, écoutez, j'espère que ça vous plaira. J'attends vos retours. Et puis on se retrouve très vite pour la suite des let's play puisque euh, la, le festival des démos se termine aujourd'hui. Euh, donc il euh, y aura certaines démos qui vont rester, d'autres qui vont partir. Donc on, a on est le 21, on a jusqu'au ce soir 19h pour tester des démos. Bon, je suis pas. J'ai des goûts en jeu, donc euh, voilà, je vais pas télécharger 50 démos pour vous présenter 50 jeux si je n'aime pas. D'autant plus que les démos, beaucoup, sont en anglais. Et euh, j'en ai testé 2-3 euh, cette nuit. Euh, je pense que ça vous aurait pas convenu. Euh, moi, personnellement, c'était assez compliqué de, de, de, de, de faire ces démos-là. Euh, donc. Écoutez, en tout cas, j'attends vos retours sur ce, ma ce magnifique petit jeu, en tout cas, Tout Kiwi, Tout Bonbon. Je vous fais plein de bibis, plein de zouzous et on se retrouve très vite pour la suite des Let's Play. Euh, D'autant plus que ça va être l'été. Les jeux vont être avec des super promos. Donc, à la rentrée, on aura sûrement beaucoup de nouveautés. Je ne sais pas si vous, vous serez parti en vacances ou si vous allez partir bientôt. En tout cas, je vous laisse là. Et puis, profitez bien du soleil. Bye bye